Ah, comment elle est la réunion, c'est Tijan avec un Y <rire> Aujourd'hui nous voir à cause Fifine Donc euh, ce sera en deux étapes La première étape on va apprendre l'intro On va jouer avec quatre notes La mineur, le sol, le ré mineur et le mi majeur Donc euh, préparer un capot à la troisième case Et on commence de suite après l'intro Donc, euh, l'intro, ça donne ça. Donc, la première étape, on va positionner les doigts en La mineure on monte les quatre cordes on gratte les quatre cordes un par un et la dernière corde 1 2 3 4 et la dernière corde on gratte deux fois après d'accord donc ça fait deuxième étape la troisième case à partir du capot, la corde du Mi. À vide, on appuie, on gratte, on change la première case, on gratte et on lâche. Ça fait en vitesse réelle. Donc depuis le début, avec le La mineur, donc ça fait... sur le la mineur en gros ça c'est la première boucle ensuite on fait la même chose pareil en montant sur le la mineur et on vient sur le sol la première boucle on finit sur le la mineur première boucle deuxième boucle c'est la même chose sauf qu'on finit sur le sol. En laissant le doigt sur le sol. Sur le sol, c'est que la vita, en gros c'est la vita. La deuxième corde en partant du bas. On gratte trois fois. Pour aller sur le ré mineur. Et là attention, slide. <rire> on gratte la première case et on laisse le doigt en frottant dessus jusqu'à la cinquième. En gros, on gratte trois fois. On gratte une fois sur la première, on slide jusqu'à la cinquième et on fait deux fois. Donc ça fait. On vient sur la troisième case, on gratte. La première, à vide, on gratte. Et là, on va aller jusqu'à 6ème case. On va mettre jusqu'à 7ème case pour revenir sur le, la 5ème case. Donc, ça fait... On va aller sur le mi majeur pour finir. Euh, mets un petit pouce hein, parce que c'est pas facile d'expliquer celle-là. <rire> Alors première, troisième, première à vide, mi majeur, la troisième corde en partant du bas, deuxième. Et on finit sur le la mineur, on prend depuis le début la mineur, on finit sur encore sur la mineur, première boucle, deuxième boucle, pareil. Deuxième boucle, on finit sur le sol. A vide, trois fois. Le ré, slide, mi. en vitesse réelle La Première partie du tuto se termine donc euh, entraînez-vous déjà à faire l'intro de A CAUSE Fifine. laisse un petit pouce si ça t'a plu, commente si tu as des questions, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochains tutos, on se retrouve la prochaine fois pour la suite du tuto A CAUSE FIFIN.